Dans cette vidéo, j'aimerais parler un petit peu d'évaluation formative et d'évaluation diagnostique. Donc, on va distinguer les deux usages hein, euh, parmi les nombreux possibles, sachant que l'évaluation diagnostique est souvent considérée comme une sous-catégorie de l'évaluation formative. Donc, ma focale ici va être plus de, lors des exercices autocorrectifs, du numérique, donc euh, QCM, quiz, etc. Mais on pourrait tout à fait euh, appliquer ces fonctions d'évaluation à n'importe quel type de travail, y compris travail sur papier. Mais bon là, vu que le cours est centré sur le numérique, j'ai bien instancié à, évidemment, à des choses comme ça. Donc, en termes d'exercice autocorrectif. Pour mémoire, l'évaluation formative, le but n'est pas de donner une note, au sens n'est pas donner une note pour valider des acquis à la fin d'un cours. C'est plus, en cours de formation, se servir de l'évaluation comme un support pour favoriser l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme exemple Une interrogation non notée pour identifier les apprenants en difficulté ou pour identifier les thématiques qui posent problème aux apprenants et donc on va faire de la remédiation derrière. Mais ça peut être aussi une séquence d'exercices autocorrectifs qui ont simplement une fonction d'entraînement. Je vais vous donner un exemple d'une application de langue. Duolingo, pour apprendre une langue c'est assez connu, vous, vous apprenez presque exclusivement par exercice et donc là vous devez traduire une phrase en retrouvant les mots et les remettant dans le bon ordre. Donc ça derrière il n'y a pas de notes finalement, c'est juste une étape dans l'apprentissage parmi des centaines d'exercices. Et en fait, scientifiquement parlant, on peut qu'est-ce qui se cache derrière C'est ce qu'on appelle l'effet test, Rodiger est un auteur connu, si vous voulez voir ce qui se passe. C'est qu'à force de se tester, en fait, on va favoriser la rétention de l'information plus que si simplement on était exposé à cette information. Euh, par exemple, en disant, en, ex en expliquant bah, la traduction de vache, c'est cow, bah, c'est beaucoup plus fort en termes de mémorisation si on sent, sur l'effet test d'avoir cet exercice de retrouver euh, la traduction soi-même que simplement quelqu'un qui nous dit que ça se traduit comme ça. Et donc, euh, je vous propose la répétition espacée. Euh, c'est une technologie typiquement, donc du numérique typiquement euh, ancrée dans une logique d'évaluation formative. C'est-à-dire qu'on va ancrer des questions dans la mémoire à long terme. Là, c'est un tableau de bord où vous avez différents quiz, QCM, et que plus on, mieux on réussit, plus on l'a fait. Et en fait, euh, pour, euh, plus ils vont ancrer dans la mémoire à long terme, donc plus vous allez vers la droite, plus c'est ancré. Donc, cette logique de répétition, euh, on peut difficilement la faire aussi bien avec un humain puisqu'un humain, ça, ça le fatigue de faire refaire et refaire et refaire dix fois le même exercice alors qu'un algorithme, il est infatigable là-dessus. Donc ça, c'est un des avantages clairs du numérique, notamment pour les exercices autocorrectifs. Il y a aussi cette logique de cartographie de connaissances. Là, je vous ai pris un cours de la Khan Academy, avec euh, différents éléments qui se succèdent, c'est-à-dire qu'il faut avoir appris euh, l'addition avant de passer à la multiplication, et vous avez ainsi un, un, une sorte d'arbre de, avec des prérequis qui lient les différentes unités d'enseignement. Et donc, l'avantage du numérique ici, c'est qu'on va pouvoir se placer dans une logique de ce qu'on appelle le mastery e learning, c'est-à-dire qu'on ne peut passer à une étape qu'une fois qu'on a maîtrisé les prérequis de euh, la précédente. Donc ça a l'air d'être enfoncé une porte ouverte, mais en organisant bien correctement et en labellisant les QCM et euh, en fonction des thématiques, on peut avoir des parcours comme ça, plus ou moins personnalisés, qui permettent d'insister euh, pour qu'un apprenant reste sur un élément, jusqu'à ce qu'il ait acquis le niveau pour passer au suivant. Et ça peut être très fatigant de personnaliser des séquences d'exercices autocorrectifs pour des dizaines, voire des centaines d'apprenants, ça devient infaisable avec un humain. Donc là, le numérique offre encore une évolution en plus du point de vue de l'évaluation euh, formative. L'évaluation diagnostique, souvent, c'est quelque chose qu'on fait au début d'un programme. Au début d'un cours, on peut administrer des exercices, des, des, une interrogation, donc dans le cadre de cette vidéo des exercices autocorrectifs, pour euh, identifier le niveau de l'apprenant, faire des groupes de niveau. Et donc, euh, finalement, quelque part, c'est une question de temporalité qui, qui, déplace, qui distingue ça du formatif, c'est que souvent, l'évaluation diagnostique, on considère que c'est avant, en tout début, pour pouvoir adopter un cours. Pour aller plus loin dans cette vidéo, moi, je vous propose quelques perspectives. Déjà, pensez les QCM non plus comme une évaluation euh, automatique de, du niveau, mais aussi comme ce qu'on appelle l'aide au diagnostic humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire l'apprenant le le, à tel ou tel niveau, on va donner les QCM à euh, au formateur, et c'est l'humain qui détient le diagnostic final. Et donc, finalement, il faut penser des tables de bord pour pouvoir faciliter ce diagnostic. Il y a un autre élément qui est intéressant avec le numérique, c'est ce qu'on appelle l'évaluation automatique des lacunes. C'est-à-dire que, imaginons qu'on sache pour un domaine donné quelles sont les erreurs types, qu'on ait une, forme, fait une banque d'erreurs, un catalogue d'erreurs types. On peut aller plus loin sur l'évaluation de l'apprenant que simplement dire il a telle ou telle note, mais on peut dire il y a tel ou tel type d'erreur qui fait de manière récurrente. Et donc ça, en fait... Euh, on, on sort d'une logique de l'erreur comme un écart à la référence, de l'écart à l'expertise, et on, on, on la perçoit comme en fait le symptôme d'un obstacle qui n'a pas été franchi, mais qui est un obstacle qui était attendu. Et ça, je trouve ça intéressant, comme ça vient d'un concept de la didactique qui s'appelle, donc de Jean-Louis Martinan, euh, le concept d'objectif-obstacle. Vous pouvez lire Martinand ou Astolfi sur, sur ces éléments. Et donc l'idée, en fait, derrière l'objectif-obstacle, c'est qu'on va partir du principe que certaines lacunes sont des étapes, en fait, euh, incontournables de la progression de la connaissance. Et en fait, que l'apprentissage se fait par ce, par ce dépassement de ces obstacles. Et donc, on va mettre en place des quiz, des QCM, pour détecter si ou non cet obstacle a été franchi. Et donc, en fait, c'est un peu comme une, une analogie, on pourrait faire une analogie avec les médecines, où vous avez Watson Health, c'est une IA, qui va avoir un arbre de décision pour identifier, aider le, le médecin à poser son diagnostic médical c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le monde anglo-saxon pour, pour augmenter la performance et la précision du de diagnostic des médecins, et bien finalement, on peut avoir un petit peu la même logique avec l'apprenant. Donc, euh, en termes de fondement euh, théorique, je trouve que euh, voilà, les travaux sur euh, les franchissements d'obstacles sont assez intéressants. En termes informatiques, il y a toute une littérature que je vais vous épargner ici. Mais l'idée, c'est qu'on a identifié des erreurs types et on va créer dans les QCM des distracteurs de type pièges qui visent et identifient des problèmes. Donc on va faire toute une banque de quiz, hein, là, plein de QCM, et en fait l'idée va être de cerner un peu le profil de l'apprenant. Donc là, imaginons que je conçois des différents QCM, ça ça va être QCM 1, 2, 3, et donc à chaque fois il y a une seule bonne réponse et des mauvaises réponses. Et l'idée c'est que par exemple, euh, ces mauvaises réponses sont des pièges. Et j'ai mis bleu, bleu, bleu, c'est-à-dire que si euh, l'apprenant a une conception en particulier, il va aller sur cette euh, erronée. Euh, il va aller sur tel ou tel, euh, euh, finalement, euh, mauvaise réponse donnée. C'est-à-dire que j'ai conçu mes QCM de sorte à l'orienter vers des distracteurs qui vont révéler sa mauvaise conception. En termes de perspective, je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup de travail qui a été fait en intelligence artificielle sur la modélisation de l'apprenant. Vous pouvez aller regarder les buggy rules euh, et qui vont permettre de... De, justement de détecter automatiquement ces conceptions erronées. Ça reste encore euh, assez embryonnaire, même s'il y a des décennies de recherches sur le sujet. En fin de compte, c'est assez peu industrialisé ou scolarisé euh, comme technologie, mais c'est une approche assez intéressante. Autre progrès de l'IA, c'est tout ce qui est génération automatique d'exercices de, de, de, autocorrectifs avec une bonne logique. On peut produire des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'exercices à très peu de coûts une fois qu'on a identifié des bonnes stratégies de conception. Mais ça, c'est des perspectives plutôt de l'ordre de la recherche et du développement, mais à surveiller puisque c'est sûrement l'avenir en termes de conception et d'utilisation des exercices autocorrectifs, entre autres pour l'évaluation euh, formative et diagnostique.